Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grande du barbu, aujourd'hui c'est l'épisode 297 et qu'est ce qu'on va faire On va essayer d'organiser un peu notre atelier. Allez c'est parti Aujourd'hui on va s'occuper de nos boîtes de rangement pour ranger plein de trucs et j'en ai 48 donc je vais utiliser du métal récupéré pour tenter de les accrocher sur un de mes murs. Après avoir fait un schéma sommaire et piqué la scie à ruban pour le métal de Silouane, je commence par enlever les morceaux qui ne me serviront pas pour cette construction. Chaque module sera construit avec trois morceaux de profilé coupés à 45 degrés pour faire un espèce de rectangle avec seulement trois côtés. Avant de passer à la production de masse, j'essaye de faire un premier proto, donc après la coupe, je nettoie avec ma meuleuse et un disque à lamelle pour nettoyer la découpe et se débarrasser de la peinture. Et le morceau du milieu reçoit deux trous qui vont être chanfreinés pour recevoir deux vis pour pouvoir fixer le module au mur. Je nettoie les pièces et ensuite on va souder le tout à l'électrode avec mon vieux poste à souder. petit nettoyage, des soudures toujours à la meuleuse avec un disque à lamelles et pour le fun, un petit coup de peinture rouge sur le tout. La peinture est sèche, on va tester ça en la fixant sur un de mes murs, et eh ben ça me va très bien comme principe on va pouvoir passer à la production de masse Je commence donc par préparer mes longueurs de profilés récupérés en enlevant les bouts qui ne me sont pas utiles et ça toujours à la scie à ruban pour le métal, merci Silouane L'avantage d'utiliser une scie à ruban pour métal est que c'est silencieux, ça envoie pas de bouts de métal incandescent partout, et c'est super simple à utiliser. Le problème, c'est que j'ai 144 bouts de métal à couper, donc en moyenne, un peu moins de 250 coupes à faire. Et évidemment, ce qui devait arriver arriva, la lame se pète et on n'en a pas de rechange. La poisse. Mais je me dis c'est l'occasion de tester les autres méthodes de découpe de métal. Commençons donc avec la meuleuse et un disque à découper. Je me fabrique donc un espèce de guide en bois à 45 degrés pour guider le disque de la meuleuse, mais c'est pas top. Ça balance des étincelles partout, ça chauffe, mais surtout c'est beaucoup moins précis que la scie à ruban. Deuxième option, la scie à onglet que les amis d'évolution m'ont envoyé, qui m'a permis de découper les IPN de l'épisode sur le barbecue. C'est un poil moins foireux que la meuleuse, mais ça envoie des bouts de métal chaud partout, et surtout au bout d'un moment, la lame se fatigue vraiment, et coupe de moins en moins bien. Mais surtout, ça fait un bruit infernal. Même si c'est pas idéal, ça me permet d'avancer quand même sur mon projet le temps que les deux lames pour la scie à ruban métal que j'ai commandé arrivent. Elles ont mis quelques jours à arriver, on se remet sur la scie à ruban avec joie pour découper les derniers morceaux. et on fait en sorte de découper tous les morceaux que je vais avoir besoin. Bon, je fais pas les 48 supports, pour l'instant, je fais un premier batch de 16, ce qui est déjà pas mal. Maintenant que les 45 morceaux sont coupés, il va falloir rébarber les bords, pour éviter d'abord les bords saillants, et surtout pour faciliter la soudure. Mais aussi en profiter pour enlever la peinture sur les futurs points de soudure Sinon le courant ne passera pas et mon poste à souder ne marchera pas. Un travail harassant mais indispensable Ici aussi comme sur le proto je marque les trous mais je vais en faire 3 au lieu de 2 sur chaque élément Direction la perceuse à colonne avec une vitesse réglée à 350 tours par minute pour faire les trous dans tous ces bouts de métal. On voit d'ailleurs au joli copeau de métal bien long et bien régulier que la mèche est bien aiguisée et que la vitesse est adaptée. avant de passer à une mèche de 10 pour tarauder le trou et faire un espace pour la tête de la future vis qui va fixer le tout au mur. Je nettoie et dégraisse les pièces qui sont passées à la perceuse et je mets en place un gabarit sur mon plan de travail pour pouvoir souder aisément les éléments à 90 degrés. Je commence donc par un pointage pour maintenir les pièces. Bon là, j'ai pas mis de gants, c'est vraiment pas bien, mais vu la chaleur, vous me pardonnerez, j'en suis sûr. Les 15 premières soudures sont faites, on va passer à l'autre côté, en remettant en place notre gabarit, et allez hop, au boulot C'est en soudant les différents éléments qu'on voit la différence de précision de coupe entre la meuleuse, la scie anglaise et la scie à ruban. Et il n'y a pas photo, la scie à ruban gagne haut la main. Le pointage des 15 pièces est fini, reste à finaliser les soudures pour être sûr que la structure ne se casse pas. Pas le meilleur moment pour faire de la soudure, mais pas grave, et même pas peur, je sue, mais je continue. Reste à meuler toutes les soudures d'abord pour l'esthétique et les préparer à la peinture mais surtout pour vérifier que les éléments ont bien été soudés les uns aux autres. On passe donc à la couleur et pour une question de lisibilité j'ai décidé d'affecter une couleur à chaque série de boîtes rouge pour les mèches, bleu pour le ponçage, orange pour la mécanique, vert pour la colle, etc. Dernière étape, aller fixer tout ça sur le mur et pour ça j'utilise une cale pour espacer tous les éléments bien comme il faut. J'en mets 4 en hauteur, c'est la hauteur idéale pour ma taille et je les place ensuite les uns à côté des autres. Bon, mes supports sont pas parfaits ils ont tendance à pencher un peu mais pour le contenu des boîtes ce sera largement suffisant mais surtout ça débarrasse mes espaces de travail et va me permettre d'être beaucoup plus efficace et ça c'est vraiment cool Alors que dire sur cet épisode puisqu'il y a beaucoup de choses à dire la première chose franchement ces rangements et ces bois boîtes c'est super pratique moi ça fait des années que je les utilise et là euh, ben, les amis de Keter m'ont envoyé 48 boîtes au format standard et 12 un tout petit peu plus grosses. Comme vous l'avez vu j'ai fait des rangements pour 16 boîtes. Mon choix de design a été de faire un espèce de rectangle avec seulement trois côtés pour pouvoir les glisser et les fixer potentiellement à des endroits différents. Première chose et comme vous avez pu le voir ce qui a été le plus long ça a été la découpe le métal qui en fait servait à faire des espèces de rangements dans l'ancienne usine universelle dans laquelle euh, on a bah, ma nouvelle grotte tout ça ça devait partir à la poubelle j'en ai récupéré un bon stock je les réutilise et je vais les réutiliser dans différents projets à droite à gauche donc 48 éléments, 48 éléments au moins deux voire trois découpes par élément on a 144 découpes à peu près euh, pour arriver à faire tous ces trucs là. La Silouane m'a prêté sa, sa scie à ruban pour le métal, qui est un, qui est un, qui est un outil vraiment génial que j'aurais pas les moyens de m'acheter puisque celle-là coûte à peu près 500 balles et en moyenne une, euh, une lame coûte entre 20 et 30 balles, mais c'est vrai que ça donne une découpe précise euh, c'est pas... c'est pas dangereux, ça envoie pas plein d'éclats partout à droite à gauche et surtout c'est silencieux. Ce qui n'est pas le cas des autres méthodes. Tout ça fait qu'à l'étape finale qui est l'étape de la soudure j'ai ben, eu des angles qui n'étaient pas vraiment à 45 degrés donc j'ai dû essayer de compenser, essayer de remplir les trous, etc, etc et ce qui fait que certains éléments, euh, quand ils ont été mis au, sur le mur, ont tendance à pencher un petit peu. C'est pas dramatique puisqu'en fait de toute façon, dans ces boîtes, c'est principalement des boîtes de rangement qui sont pas pleines et qui sont là pour faire en sorte que je puisse ben, aller plus vite dans tout ce que je fais dans la grotte. Donc c'est des boîtes qui sont à moitié vides ou avec des petits trucs pas très lourds à l'intérieur qui me permettent d'aller super facilement directement à ce que j'ai besoin. C'est le premier tiers des rangements. Euh, je vais, je pense, faire un autre épisode avec une autre méthode de de construction pour ces bois-boîtes et ces rangements. En tout cas, je suis très très content de ce premier tiers de rangement qui est en place et j'ai très très hâte de continuer à faire euh, ben, les autres rangements, peut-être avec une méthode euh, un peu différente. Dans cette méthode là, j'ai essayé surtout de n'utiliser que du métal de récupération. En tout cas, moi j'ai passé un très bon moment, même si souder sous la chaleur c'est pas fun fun fun, je me suis quand même bien marré et j'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description, tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes. Tu peux aussi rejoindre le clan des gentils tipeurs qui nous envoient tous les mois un petit peu de pognon ce qui nous permet de nous acheter du matériel comme par exemple les bombes de peinture pour différencier les différentes boîtes. Un grand grand merci à eux pour leur soutien.